Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé Dans son amour il m'a tout pardonné Voilà pourquoi je me mets à chanter Je suis heureuse car Jésus m'a sauvé Sauvé, sauvé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 Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé, sauvé, Jésus m'a sauvé.